Oui, entrez. Bonjour Julie, je peux vous parler cinq minutes Je vous en prie Bruno, entrez. J'organise un, un petit pot ce soir pour fêter mon départ. Je peux compter sur vous Votre pot de départ Ouais, j'ai invité toute la boîte, ça va être la folie D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre le réfectoire Attendez, attendez, euh, asseyez-vous et expliquez-moi. Depuis quand vous quittez l'entreprise Et puis... C'est quoi cet accoutrement Vous savez, Julie, euh, j'ai beaucoup réfléchi pendant la crise sanitaire et j'ai pris conscience de l'importance d'aider son prochain. Je veux faire plus qu'applaudir qu le personnel soignant le soir à mon balcon. Hein, je, je, je veux contribuer à sauver des vies. La France a besoin de moi. Ah, rien que ça. Et enfin, le corps médical, si vous préférez. C'est décidé, je vais changer de métier. Puis entre nous, docteur Bruno, ça le fait, non Super, Bruno. Et vous allez faire comment Projet. De transition professionnelle. Ah, donc vous avez trouvé un organisme de formation, complété et déposé un dossier PTP à Transition Pro Ile-de-France. Et comme vous avez un BEP en poche, c'est vraiment l'idéal pour ce dispositif. Pour sauver le monde, vous trouverez certainement une formation d'aide-soignant. Aide-soignant Mais c'est pas le type avec le thromboscope, ça Faut que j'appelle mon traiteur, moi Je vous laisse, Julie. À plus tard, Bruno. À plus tard. Mais du coup, les plateaux traiteurs, là, c'est pour ben, C'est pour fêter la, la fin de stage de Margot, hein, et puis pour vous remercier de l'avoir accueilli pendant ces quelques jours. En tout cas, c'est réussi, papa. C'est super bon. Ouais, ça peut, hein, le meilleur traiteur de la ville. Enfin, 20 plateaux pour 3, ça fait pas un peu beaucoup. Quand on aime, on compte pas. Mm -hmm. Avouez, docteur Bruno. Vous avez pas pu annuler, hein, c'est <rire> ça Non.